fiez pas à la classification compacte de la Volkswagen Jetta 2022, c'est une petite voiture étonnamment raffinée et spacieuse. Alors que la VW semble plutôt réservée par rapport à des rivales tels que la et l'Antra, elle roule avec un niveau notable de silence et de douceur. Sous le capot se trouve un 4 turbo de 158 chevaux qui n'est pas susceptible de ravir, mais il peut être jumelé à une transmission manuelle, qui offre un engagement supplémentaire. Ceux qui veulent une expérience de conduite plus épicée apprécieront la Jetta G et Eli, que nous examinons séparément. La Jetta régulière bénéficie d'une liste de fonctionnalités d'infodivertissement et de sécurité active populaire. Cependant, le contenu le plus souhaitable nécessite de débourser plus de pièces. La Jetta 2022 n'est peut-être pas le premier choix des passionnés, mais elle devrait quand même satisfaire la plupart des autres. Pour 2022, la Jetta fait peau neuve avec un style extérieur modifié, de nouvelles fonctionnalités de série et en option et une mise à niveau du moteur du VUS sous compact VW Tao. L'ancien 4 cylindres turbo compressé de 1,4 litres de 147 chevaux de la Jetta est remplacé par un 4 cylindres turbo de 1,5 litres de 158 chevaux. La gamme remplace également la garniture airline par un modèle sport plus sportif. En plus de son style distinctif. Il roule sur des roues de 17 pouces et comprend un différentiel avant un verrouillage électronique. Le modèle de base S est désormais également doté de fonctionnalités plus standards, notamment un groupe de jauge entièrement numérique de 8,0 pouces et des aides à la conduite telles que le freinage d'urgence automatisé et la surveillance des angles morts. La Jetta 2022 devrait être mise en vente cet automne. Prix de Volkswagen Jetta 2022 à partir de 21 460 le nouveau niveau de finition sport nous semble être la jeta à obtenir, avec une foule d'éléments de conception unique et un prix qui n'est pas trop élevé. L'équipement standard du sport comprend des roues uniques de 17 pouces, des accents extérieurs et intérieurs noirs et un différentiel avant un verrouillage électronique pour des performances améliorées par rapport au reste de la gamme. Moteur, transmission et performance chaque Jetta propulse les roues avant avec un 4 cylindres turbo compressé de 1,5 litre qui produit 158 chevaux et 184 livres pieds de couple. Le modèle de base a une transmission manuelle à 6 vitesses standard, mais une automatique à 8 vitesses est facultative. Sur notre piste d'essai, notre véhicule d'essai automatique SE a atteint 100 km par heure en 7,1 secondes soit 0,6 secondes de plus que la dernière Jetta automatique que nous avons testée. Alors que la berline a une conduite confortable et « silencieuse », sa direction légère et sans effort mais manque de précision. Comparée à des rivales telles que la Mazda 3, la Jetta est rarement amusante à contourner les ronds-points et se penche dans les virages serrés lorsqu'elle dépasse la limite de vitesse affichée. Pourtant, sa nature sereine satisfera ceux qui veulent un transport complaisant. Économie de carburant et MPG du monde réel, Volkswagen n'a pas publié les cotes de consommation de carburant du nouveau moteur de la Geta 2022. Une fois ces chiffres publiés et que nous avons la possibilité de tester l'un de nos itinéraires d'économie de carburant à 120 km par heure, qui fait partie de notre vaste programme de test, nous pouvons évaluer son mille pour gallon dans le monde réel. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la Geta, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement. A l'intérieur, la Jetta offre un design sophistiqué et un espace passager généreux. Bien que les caractéristiques disponibles deviennent plus désirables avec chaque garniture supérieure, chaque cabine s'adresse au conducteur et offre une excellente visibilité vers l'extérieur. Les meilleurs, contenus tels que l'éclairage intérieur ambiant personnalisable, la recharge d'appareils sans fil et les sièges avant ventilés sont réservés aux modèles les plus chers. Étonnamment, la Jetta contenait plus de bagages à main que la Golf à ordinaire. La berline contenait 7 sacs dans son coffre, contre 5 derrière le siège arrière de la Golf. De même, la Jetta contenait 3 sacs, supplémentaires de plus que la Golf, 18 au total, avec les sièges arrière rabattus. Le rangement intérieur de la Jetta comprend des pochettes de portes utiles et un bac profond dans la console centrale. Info divertissement et connectivité chaque JETA est équipé d'un système d'infodivertissement à écran tactile réactif avec Apple CarPlay et Android d'auto. En plus des boutons de volume et de réglage, traditionnels, l'unité Carnet permet des commandes gestuelles pour balayer et pincer pour zoomer. De même, chaque JETA dispose d'un point d'accès mobile tant que les gens sont prêts à payer pour un forfait de données par abonnement. La recharge sans filet de série sur les deux niveaux de finition supérieure. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite même l'Ageta d'entrée de gamme est livrée avec une poignée de technologies d'assistance à la conduite standard et des équipements améliorés tels que le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien de voie sont tous disponibles. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision de la l'Ageta, visitez les sites web de la National Highway e Traffic Safety Administration (NHTSA) et de l'Insurance Institute for Highway e Safety I. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent Avertisseur de collision avant et freinage d'urgence automatisé de série. Surveillance des angles morts et alerte de circulation transversale arrière de série. Régulateur de vitesse adaptatif livrable avec technologie Stop-And-Go. Couverture de garantie et d'entretien. Volkswagen a une garantie limitée, supérieure à la moyenne et une couverture du groupe motopropulseur inférieure à la moyenne. Pour compenser ce dernier, la société fournit une maintenance gratuite. La garantie limitée couvre 4 ans ou 5 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 4 ans ou 90 000 km. L'entretien gratuit est couvert pendant 2 ans ou 30 000 km. Les caractéristiques de sécurité de cette berline familiale à 5 passagers ont évolué au fil du temps. VW Geta est en production depuis 1979. Et actuellement, la voiture familiale allemande a une cote de sécurité globale supérieure la plus élevée, de la Nationale Highway Traffic Safety Administration, NHTSA. Caractéristiques de sécurité de la Volkswagen Jetta, système de caméra de recul. La caméra de recul peut, également vous aider à vous garer en toute sécurité et plus rapidement. Comment Vous savez à quel point le stationnement en parallèle peut être stressant en ville. Vous essayez de ne pas heurter le véhicule derrière vous et de le faire rapidement pour ne pas bloquer la circulation. Avoir votre Volkswagen Jetta équipé d'un système de caméra de recul cela deviendra une chose du passé. Vous pourrez sortir de n'importe quelle place de parking en un tour de main et comme un pro. Cage de sécurité de golf. Les accidents se produisent quotidiennement et aucun d'entre nous n'est assuré contre cela. Cela peut m'arriver et cela peut vous arriver. La meilleure chose que nous puissions faire est de conduire un véhicule qui peut nous protéger en cas d'accident. L'armature de sécurité de votre Volkswagen Jetta protège les passagers en cas de retournement grâce à des piliers de toit solides. Il aide à répartir les forces loin du conducteur et des passagers et à conserver la forme de la voiture en cas de collision frontale pour protéger l'espace du conducteur et des passagers. Mais ce n'est pas tout. La cage de sécurité maintient les portes fermées et capable de s'ouvrir après l'accident. Pourquoi Pour un accès facile aux passagers du véhicule. Système intelligent de réponse aux collisions. Toutes les collisions ne déploient pas les airbags, mais lorsque ce...